Toutes les chroniques euh, de la saison dernière sur RTL ne sont pas dans les 500 pages qui suivent votre texte d'ouverture. Je pense par exemple à la si. chronique que vous appeliez ça au bombardement de mosè Je vous assure qu'elle est. cherché. j'ai bon, tout relu. Hein. Non, elle y est pas. C'est celle, celle où vous blâmiez Tobira de ne pas avoir fait emprisonner l'un des tueurs du Bataclan, Gostéfano, oui, les huit fois alors que c'était sous la droite entre 2000 et Mais j'ai jamais dit ça. Absolument, vous l'avez dit, ce n'est pas moi, ramassé par vous vous trompez, okay. ce n'est pas moi, bah, il, se okay, fois te te ah, bah, il se trompe une fois de plus, ce n'est mmh. pas la première fois, Mais la savez. chronique n'y est pas. La chronique y est. C'est la chronique qui suit exactement, c'est dans l'ordre chronologique. Toutes, Toutes les chroniques sont là. Non. Non. Bombardez Molenbeek, évidemment qu'elle y est, voyons, enfin vous avez, mais... mais... Vous, vous avez... avez tout relu, mais vous avez fait des fautes. Il y a des fautes, oui, oui, si, si, j'en hein. ai relevé au moins deux. Par exemple, vous citez le rapport d'Europol selon lequel l'État islamique aurait envoyé 5000 combattants sur le sol européen. En fait... En fait, ce sont 5000 Européens qui sont partis vers l'Irak et la Syrie. On a le rapport, hein. là, mm -hmm. on, peut, on peut le relire. Il y a un tiers qui serait revenu. Bon, Il y a ça, puis il y a autre chose. Vous parlez de... Je ne parlais de... pas de ça, je parlais si... de ah, si, ceux si, bah, si, qui sont rentrés avec les migrants. Ah, bah, là, le rapport, il ne parle que de ceux qui sont partis. Il dit qu'environ un tiers est revenu. Vous mais parlez si aussi d'un du, député socialiste français qui a appelé à créer un Long Island européen. Oui. Bah, ce n'est pas Long Island. Hein. Ah, c'est que ce que c'est ben c'est Elise Island. Ah, pardon. Ah, ben voilà, c'est pour ça, ça vous a un moi. peu étonné, parce qu'on <rire> a moi, -moi. un texte, c'est lu, relu. Vous en plus, ce n'est pas corrigé, c'est bah, un correcteur. Bah, c'est un, un peu étonnant. Vous je crois que vous allez dire qu'il ne l'avait pas dit, alors qu'il l'avait dit devant moi, alors ça, je ne comprenais plus. Là. Bon, bon, on n'a pas le temps de, de revenir sur... On va appeler Maxime Coutet ah, pour la fin Mais je vais la trouver. Tenez. Merci.